Bon voilà, euh, je vais expliquer un petit peu comment on règle Advanced System Care. Donc vous avez donc Advanced System Care, c'est la version. Bon j'ai la version Pro. Euh, quand vous avez la version Pro, en fin de compte, on va vous montrer des réglages de base, pas des réglages vraiment complexes, mais vraiment les réglages de base. Alors donc, donc euh, vous avez, euh, vous activez toutes ces petites cases et vous mettez en mode manuel parce que si vous voulez garder le contrôle, passez en mode manuel là comme ça toutes les cases sont activées très bien nous allons venir ici sur ces trois petits traits qui sont là nous allons cliquer voilà donc vous choisissez vous vérifiez bien s'il est toujours en français donc voilà pas de problème alors son bouclier ça c'est à vous de voir ou si vous voulez ajouter une image pour remplacer le fond de base c'est à vous de voir nous allons venir ici sur Réglages. Donc, on clique. Voilà. Alors, donc là, nous tombons sur cette page-là. Alors, Réglages généraux. Alors, pour éviter qu'il s'active directement au démarrage, je vous conseille de décocher ces trois cases. Parce que sinon, ça va ralentir votre PC. Il va se mettre en, voilà, en action. Votre PC va être plus lent. Il va mettre plus de temps à démarrer. Donc, vous désactivez ces trois cases le reste vous le laissez après on va passer sur anti espion logiciel donc c'est à dire tout ce qui est malware rums, les, les hameçonnages et les ramsonware vous activez la cage, la casque qui est là donc sous no soussailles. vu que vous êtes en version pro maintenant on va venir sur les suppressions des espions logiciels donc on ignore rien du tout on se met là on choisit et on descend en haute défi, euh, haute dans la définition haute c'est-à-dire que toute menace tout, euh, même s'il est toute petite doit être traitée et éliminée on les déplace dans la corbeille voilà on a-t-il une détection complète vu qu'on est en version pro pas de souci voilà nettoyage des registres alors là quand on vient on regarde si tout est coché et cette case là on l'active si elle n'est pas activée bien sûr en mode professionnel voilà protection de la vie privée alors c'est là où alors tout dépend du navigateur lequel vous passez donc si vous utilisez edge alors vous ça ça vous laissez cocher les cookies vous les décochez parce que sinon tout ce que vous avez va sauter les nettoyages historiques, oui, les historiques de téléchargement aussi. La session, oui, on nettoie les sessions, ce qui est normal. Ça, peut, euh, ça évite d'encombrer des fichiers euh, temporaires. On évite, de, les infos, euh, si vous avez des infos enregistrées, euh, c'est-à-dire comme euh, les adresses mail, ainsi que les mots de passe, on décoche ces cases-là. Si on efface tous, ce serait très embêtant pour vous, bien sûr, euh, de, de tout perdre surtout si vous n'avez rien noté donc on peut on compacte un peu les bases de données pour pouvoir euh, ben, un petit peu les supprimer donc internet explorer ça vous pouvez tout cocher vu que ce n'est plus utilisé si vous utilisez donc firefox ben, vous faites pareil hein. euh, donc euh, ça ça ça tout est bon Le rempli, ça, les cookies les informations des formulaires ça rentre la session oui on l'a fait nettoyer les préférences de site. Alors si vous avez fait site préféré, autant les conserver, n'est pas les virer. Voilà. Si vous passez par Chrome, donc là voilà, vous regardez le réglage, Hop. Là. Donc on garde cela bien sûr, on conserve et là on dégage. Ensuite, tout ce qui vient en dessous, on coche. Voilà. Jusqu'à Skype ou quoi que ce soit, vous cochez tout. Suppression des fichiers inutiles. Là, je vous conseille de tout cocher. Parce que franchement, ça fait du bien à votre PC de faire du vide. Voilà. Donc, vous séle... bon, ça c'est. Vous sélectionnez cette case-là. Vous sélectionnez aussi, même si ça ralentit, c'est plus long à faire, mais vous le sélectionnez, vous le faites. Vous alors euh... conservez les fichiers temporaires Windows à un jour maximum. Voilà. Au grand maximum. Après, ça doit être éliminé. Les fichiers de la corbeille, une semaine max, parce que voilà, c'est une semaine max. Voilà, après c'est éliminé. Ça les conserver pendant une semaine. comme Ça, si vous faites des erreurs, ben, vous les ré... voilà, vous les vous pouvez les récupérer encore. On optimise le, le système, c'est-à-dire tout dépend de euh, comment vous utilisez votre PC. Alors, de base, si vous l'utilisez très rarement quotidien à domicile bah, si vous êtes euh, chez vous et que vous l'utilisez quotidiennement performance max si vous l'utilisez très assidûment chez vous au bureau bah, voilà, bien merci le téléphone euh, au bureau donc euh, le travail de bureau bah, si vous êtes euh, en utilisation euh, professionnelle sur Windows et sinon si vous êtes en mode serveur c'est très très rare euh, voilà donc normalement quand vous êtes chez vous je, vous, je conseille ceci l'utilisation quotidienne l'accélération internet alors vous choisissez le mode de connexion donc si c'est de base c'est à dire en, voilà de base dsl LAN. Après en fibre, bon pour ceux qui sont à la fibre, moi je ne vois pas pourquoi j'étais en DSL, donc je vous passe en fibre et vous activez l'optimisation avancée du réseau, ce qui est normal, ça va vous permettre de nettoyer tous les caches internet et d'optimiser le système. Renforcer la sécurité, bien sûr, on la renforce en mode profond, ce qui est normal, c'est à dire tout ce qui va être euh, mise à jour sécuritaire et tout ça vont, euh, vont se faire au maximum la correction des vulnérabilités ça on n'y touche pas on laisse tranquille euh, vous, ou alors si vous voulez euh, garder les fichiers sauvegardés il va vous les mettre dans un dossier spécifique où vous pouvez euh, mettre, choisir le dossier euh, que vous voulez optimisation du disque ça donc vous, euh, comme vous n'avez pas d'autres logiciels du Hobbit, euh, de euh, autres. Vous cochez alors, le nombre de disques durs bon, bien sûr euh, on, euh, euh, surtout on ne fait pas d'ignore on n'ignore pas donc là, on, rem... euh, on peut le remplacer pas de souci alors si euh, vous avez un S... euh, si c'est un hdd donc euh, vous êtes en hdd sinon vous avez le ssd et là vous activez l'optimisation du ssd bon, moi je travaille sur un hdd parce que j'ai Quoi que non, c'est que je travaille sur un SSD. Qu'est-ce que je dis comme bêtise Non, c'est HDD. Non, non, c'est bien un HDD. C'est pas un SSD. Je dis que des bêtises. Donc, HDD. Donc, voilà. Donc, vous pouvez, si vous voulez remplacer, donc voilà. Moi, j'ai un autre logiciel qui me permet de nettoyer. Et si vous voulez, et je vous conseille, quand vous avez que ce logiciel là, d'activer ceci. Bon, moi, j'ai un autre logiciel, donc je ne l'active pas. Alors, l'entretien automatique. Je ne vous conseille pas parce que ça vous ralentit votre PC, il tourne à 50%. vous vaut mieux que vous fassiez vous-même le soir, tranquillou, voilà, à tête reposée. Donc, l'entretien automatique, ça, c'est à vous de le faire. Je vous conseille de le faire vous-même. Le étage automatique, ça, je vous conseille de le faire en mode manuel. La mise à jour, alors, donc, vous, oui, bien sûr. Alors, vous pouvez choisir me prévenir ou télécharger... Euh, euh, qui vous préviennent ou de télécharger automatiquement moi je préfère qu'ils me préviennent comme ça voilà donc mise à jour voilà activer tout ça et ici vous activez le nettoyage automatique des rames parce que des fois c'est votre pc ben, il a du les rames ont du mal à suivre il faut donc activer euh, ce nettoyage ça vous permet de libérer les rames en permanence et euh, votre pc tourne assez bien normalement derrière donc une fois que vous avez fait ça vous faites ok vous lancez votre analyse sans problème ça va vous analyser donc ça va faire ça, ça vous lancez l'analyse voyez donc ça va faire tracer jusqu les jusqu'à jusqu'aux erreurs de disque alors moi je vais pas le faire jusqu'au bout je vais l'arrêter donc et euh, donc vous verrez que ben, ça vous donnera des chiffres alors plus il y a de chiffres, plus, plus les chiffres sont gros plus il y a beaucoup de bordel dans votre pc ce qui est normal euh, il faut savoir qu'un pc c'est comme un, pour ceux qui ont des enfants c'est comme un enfant il faut lui dire de ranger sa chambre et grâce à ce logiciel ben, vous lui dites de le faire voilà j'espère que l'explication vous a plu mettez-vous en pause, alors je zoomerai sur les certaines parties, ne hein, vous inquiétez pas euh, je fais ça euh, tranquille, vous reprenez euh, les parties zoomées et euh, si vous ne comprenez pas tout, mettez la vidéo en pause, replacez-vous elle est disponible pour ça, voilà donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un euh, sur un, euh, bah, sur un euh, un utilitaire comme ça qui est assez pratique désolé d'avoir patiné un petit peu